Bonjour Alain. Bonjour Laurent. On est ravis de vous recevoir ce matin à Good Morning, la formation. Euh, avec vous, on va faire le point sur la réforme de la formation professionnelle. Je rappelle que vous êtes conseiller à la formation professionnelle et à l'apprentissage au cabinet de Muriel Pénicaud. Vous êtes donc un acteur essentiel de cette réforme de la formation. Avant d'attaquer le dur, je vous propose un café, ça vous dit Eh bien, volontiers. Alors. Alors, le dur, ce sera... La première question, où en est aujourd'hui l'application CPF Sera-t-elle sortie avant l'hiver Alors, elle, elle sortira à la fin du mois de novembre. Le, concrètement, aujourd'hui, les organismes de formation sont en train de rentrer leur offre dans le système d'information mis en place par la Caisse des dépôts et consignations. Et le, ce qu'on appelle le... Les conditions générales de vente ou d'utilisation, c'est-à-dire tout ce qui euh, définit les, les relations entre l'offre de formation et les bénéficiaires du compte, et indirectement la caisse des dépôts, puisqu'elle joue un rôle éminent dans la gestion du système. Toutes ces, ces conditions sont, euh, sont définies, et à travers ces conditions, on, on structure même la relation entre euh, les personnes et l'offre de formation, peut-être même au-delà du compte de formation. D'accord, ça peut avoir des impacts globaux sur le marché. Je vous donne un exemple. Mmh. Quand euh, une personne va aller sur l'application, elle va pouvoir prendre connaissance de l'offre de formation, choisir une formation, et elle va euh, s'inscrire euh, auprès d'un organisme de formation. Cet organisme de formation aura 48 heures pour lui répondre et dire euh, « Votre inscription est enregistrée ». Si... Il y a des prérequis, ce qui est fréquent pour entrer dans une formation. Le délai sera plus long, puisqu'il faut organiser le fait de vérifier les prérequis. Là, le délai sera de 30 jours. Ces délais, ils sont assez fréquemment utilisés, mais ils ne sont pas uniformément pratiqués. On peut penser qu'à travers ce qui se construit pour le compte personnel de formation, ça va se dupliquer sur d'autres euh, dispositifs et donc, encore une fois, d'une manière générale, faire en sorte que la relation entre les, les usagers, les bénéficiaires, les salariés, les demandeurs d'emploi et l'offre de formation soit euh, davantage structurée, encadrée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mmh, D'accord. Alors quand vous parlez de l'offre de formation, est-ce que le, la logique inclut bien toute l'offre de formation qui le souhaite et notamment les petits organismes de formation, voire les organismes de formation strictement individuels. Est-ce que tout le monde peut rentrer, dès l'instant où il est data docké, dans euh, la logique CPF Absolument, il n'y a aucune discrimination, d'aucune sorte, euh, s'agissant de la, de la structure euh, ou de la taille euh, d'un organisme de formation. Ce qui fait euh, la différence, en quelque sorte, c'est la nature de, des formations qui sont euh, dispensées, euh, et plus précisément euh, le fait que l'on vise une, une certification. Mais pour le reste, euh, il n'y a aucune euh, discrimination euh, en fonction de la taille. Et nous, nous attachons beaucoup d'importance, parce que ça, on est en train de parler de qui va pouvoir euh, s'inscrire, et uh -huh. du coup, euh, être euh, en quelque sorte, pouvoir dispenser les formations dans le cadre du compte de la formation. Il y, a, il y a un, un point important, c'est le moteur de recherche. C'est-à-dire que c'est pas le tout euh, d'être euh, inscrit, en quelque sorte, sur cette euh, liste d'organismes habilités euh, à dispenser des formations dans le cadre du compte. C'est aussi, quand les personnes vont faire des recherches, faire en sorte qu'il euh, n'y ait pas euh, de, de discrimination, de faire en sorte que euh, ce ne soient pas toujours les mêmes qui apparaissent euh, en premier. Là aussi, on pourrait retrouver euh, une taille, on vous connaît d'autres systèmes où, parce que vous payez ou parce que voilà, vous vous retrouvez systématiquement euh, euh, en tête de liste. Ça ne sera pas le cas. Globalement, est-ce que vous pensez que le, le CPF doit surtout rester une initiative individuelle ou il est fondamental dans la politique souhaitée par le gouvernement que les logiques d'abondement se développent de plus en plus Alors, on, on veut euh, marquer une, une étape et l'enjeu de l'application c'est de faire en sorte que pour euh, chacun d'entre nous, qui avons un compte, euh, l'accès à la formation soit perçu comme quelque chose de simple. Euh, c'est Littéralement, presque au sens physique du terme, c'est la formation à portée de la main. Certes, beaucoup de Français vont savoir se, se débrouiller d'une application pour trouver leur formation, mais d'autres, nombreux, risquent d'être perdus d'être un peu hésitant. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de commentaires? Deux choses. D'une part, pour ceux qui le peuvent, et ce n'est pas facile, pas tant parce que la technologie serait compliquée que parce que choisir un organisme de formation ou une formation n'est pas si simple que oui, ça. Oui, absolument. Mais pourquoi empêcher ou interdire à ceux qui ont une vision parfaitement claire de leur projet, de la formation qu'il faut suivre et de l'organisme qu'il faut choisir de passer par un tiers. On se dit, bah, même si c'est 5, 10, 15 les personnes, bah, pour ces personnes-là, allons-y. Si on... C'est pour les autres, c'est pour les autres, Oui, mais alors, pour les autres, euh, c'est une évolution quand même qui est assez forte sur le Conseil en évolution professionnelle. Pour la première fois, il y aura un financement dédié. Le Conseil en évolution professionnelle existe depuis quelques années, mais les organismes ont fait évoluer leur offre de services, mais avec une limite, c'est que il n'y avait pas de financement dédié. Là, pour la première fois, il y a un financement dédié assez conséquent puisque par rapport à, à ce qui est utilisé aujourd'hui par les organismes, on quadruple la capacité d'accueil, voire plus. Donc, et on est prêt à monter en puissance si le cas, s'il si s'avérait qu'il y avait un besoin qui était non satisfait par les organismes actuels. Donc, enfin, qui vont être retenus plus exactement. Donc, le... Il faut bien voir les deux piliers. Euh, Alain, abordons désormais euh, le point de la PROA. Depuis l'ordonnance coquille euh, du 22 août dernier, il y a un changement sur cette, euh, cette PROA. Il faut désormais un accord de branche étendu euh, définissant la liste des certifications éligibles pour pouvoir engager des fonds PROA au travers des OPCO. Pourquoi cette décision nous avons changé parce que beaucoup d'entreprises nous ont dit « nous avons une difficulté majeure pour mettre en œuvre PROA, c'est que nous ne pouvons pas prendre en charge les rémunérations des personnes qui seraient, bénéficieraient de ce, ce dispositif. » Et pour des premiers niveaux de qualification, c'était particulièrement gênant. Donc le, la modification, c'est de dire « nous ciblons mieux » Euh, les personnes qui pourront en, en avoir besoin, et nous pensons que c'est aux partenaires sociaux à faire ce ciblage, parce qu'elles sont mieux placées que nous pour déterminer les, les publics concernés, euh, d'où euh, la nécessité de conclure un accord de branche. Mais euh, la, la conséquence de ce ciblage, c'est de pouvoir aussi, dans certaines conditions, et notamment pour les premiers niveaux de qualification, pouvoir prendre en compte les rémunérations. D'accord. Donc vous conseillez que cette, ces accords de branche, qui seront étendus, Porte à la fois sur la liste des certifications éligibles, mais qu'elle comporte le plus souvent, quand c'est nécessaire, des éléments de prise en charge de rémunération, notamment pour les plus bas niveaux de qualification. Absolument. Dans quelle mesure êtes-vous euh, facilitateur à la rédaction de ces accords Alors, de deux façons. D'une part, euh, les consignes ont déjà été données euh, euh, aux administrations concernées pour instruire très vite les demandes d'extension de façon à faire en sorte que dans les 15 jours du dépôt de l'accord, l'extension puisse être euh, effective, sauf évidemment s'il y avait des problèmes. Enfin, on, on part du, du principe et de l'hypothèse qu'il n'y en aura pas. Et la deuxième chose, c'est que nous avons parfaitement conscience que ce, cette modification peut perturber des choses qui étaient déjà euh, dans les tuyaux. Mmh. Il y aura une forme de tolérance sur euh, ce qui est, euh, alors pas systématique, mais... Euh, il regardera deux fois ou euh, avant de dire ça, c'est pas éligible euh, euh, ou ça l'est. Donc euh, voilà, Donc, euh, on gère avec un peu de souplesse ce qui était déjà prévu et on, on s'engage à aller très vite pour les accords qui vont être conclus dans les prochaines semaines. Alain, abordons la question de, de l'alternance. A priori, l'alternance bascule dans la gestion, dans une gestion totalement exercée par les OPCO à partir du 1er janvier. Est-ce que cette bascule est en train de se réaliser de manière optimale alors concrètement, alors euh, où on se parle, euh, les centres de formation d'apprentis identifient euh, les opérateurs de compétences qui vont prendre le relais euh, des conseils régionaux au premier chef oui. pour le financement des contrats signés avant la fin de l'année et parallèlement, les opérateurs de compétences identifient euh, les contrats des centres de formation d'apprentis pour lesquels ils vont intervenir. Donc on croise les deux informations pour être certain que euh, chaque contrat est un financeur, avec un, un dispositif de, de secours si l'identification ne se faisait pas. Donc ce travail est en cours. Pour l'instant, les choses se déroulent tout à fait euh, normalement. Et donc, euh, au 1er janvier 2020, la bascule devrait se faire. C'est un travail très important, puisqu'on parle là de, de plusieurs, enfin, 3, 3, entre 300 et 400 000 contrats euh, qui, qui basculent. C'est vraiment un travail considérable. Pour l'instant, le processus se déroule normalement. Alors, Alain, terminons cet entretien sur les OPCA devenus OPCO. Alors, est-ce que de votre point de vue, le nouveau paysage est satisfaisant Est-ce que c'est celui que vous attendiez Ce qui est important pour nous, ce n'est pas tant que les opérateurs de compétences soient agréés, qu'il y en ait 11, c'est qu'est-ce que ça va changer concrètement pour euh, les entreprises, pour euh, les personnes. Nous attendons concrètement une, une meilleure analyse des besoins des entreprises, une vision sur des questions transversales de compétences, parce que tout ça bouge très vite et il y a de plus en plus de, de dire entre les compétences d'un secteur à un autre, d'une entreprise bien sûr, d'un secteur à un autre. Donc tout ça, ça doit produire euh, des choses, d'avoir une vision je dirais, plus large de l'évolution des compétences, un meilleur service euh, de proximité aux entreprises parce qu'on a aussi des tailles plus importantes et donc une capacité à, à, à déployer une offre de service de façon différente. C'est tout ça que nous attendons concrètement. Donc première étape satisfaisante. Deuxième étape, en cours de construction. Définir les besoins, ce n'est pas toujours simple et ce n'est pas toujours du ressort exclusif de l'OPCO. C'est un gros travail paritaire, et notamment des fédérations d'employeurs. Et là, ce n'est pas toujours très simple à travailler. Non, effectivement, mais il y a deux choses qui nous paraissent importantes. D'abord, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas tout. Et quand on ne sait pas tout, ce qui est très important, c'est l'agilité. C'est la capacité de réaction. Et ce qu'on attend, y compris des opérateurs de compétences, c'est cette agilité-là. D'où l'importance de l'offre de service et d'être à l'écoute, de, de pouvoir adapter des règles de prise en charge, des politiques au sens large du terme, euh, pour mieux répondre à ces besoins. C'est vraiment quelque chose d'important, ça va bien au-delà de, des opérateurs de compétences. C'est vrai aussi, par exemple, euh, pour les, la formation des demandeurs d'emploi. Pour autant, euh, il y a des choses qu'on peut peut-être mieux anticiper voir qu'on peut en partie provoquer. Et ça, euh, eh bien, ça va être un des enjeux, par exemple, du pacte productif. Nous allons faire des choix. Alors le pacte productif, qu'est-ce que c'est C'est un programme que le gouvernement est en train de construire euh, pour euh, faire en sorte que notre industrie soit beaucoup plus compétitive qu'elle mm -hmm. qu est déjà aujourd'hui, et qu'elle, euh, notamment euh, qu'elle crée plus d'emplois qu'elle ne le crée aujourd'hui. Vous savez que depuis deux ans, l'industrie est de nouveau euh, créatrice d'emplois. Euh, il y a d'énormes enjeux euh, industriels, pas que industriels, mais beaucoup euh, industriels. Et euh, là, nous allons, euh, le gouvernement va définir, en accord avec euh, les professionnels, les partenaires sociaux, les conseils régionaux, on va mettre le paquet sur euh, des filières ou des projets. Donc là, on va avoir des axes où on peut conduire une politique volontariste. Donc l'important pour nous, c'est conjuguer réactivité et volontarisme. Quand, si je remonte à quelques années, quand nous avons décidé en France de faire Airbus ou autre, c'était un projet industriel qui entraînait tout un secteur. Il y a eu une volonté de l'État, bien sûr des partenaires privés pour conduire ça, mais on est dans l'exemple type d'une politique volontariste que l'État peut impulser, accompagner, encourager et qui permet de fédérer, encore une fois, euh, un nombre d'acteurs euh, importants. Donc il faudra forcément des partenaires dont les OPCO seront, par définition. Absolument. Merci Alain d'être venu ce matin nous rejoindre à Good Morning La Formation, et comme le veut la tradition, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, l'esprit la, la euh, de la loi, ça a été euh, ouvrir le champ du possible. Ouvrir le champ du possible, ça veut dire que la responsabilité de, de l'État c'est de fixer un cadre, mais ensuite, c'est aux acteurs de s'en emparer. Nous, euh, si on avait un, un seul message, et c'est peut-être presque prétentieux de le dire comme ça, c'est euh, saisissez toutes les opportunités que la loi vous offre. Allez-y, il y a beaucoup de choses qui ont été simplifiées, allégées, ça ne veut pas dire que tout est simple, mais ça veut dire que nous avons fait un, un progrès assez important dans la, dans la simplification. À vous de jouer. C'est un message aussi bien à destination des salariés que des entreprises. Oui, euh, et de l'État. Et de l'État. Et de l'État, parce que… Et des différents acteurs de l'État. Des différents acteurs, parce que, le, ce que ce que nous souhaitons, quand on veut créer une dynamique, euh, ce n'est pas toujours un côté incantatoire, euh, on a fait le cadre et fait. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons bouger. Que euh, l'attitude de l'État, que les, les administrations, elle doit encore être davantage euh, par le passé dans, dans l'accompagnement et pas simplement le contrôle. Et donc ça, c'est une exigence que nous nous fixons, nous aussi. Et donc l'État bouge aussi. Merci à vous. Merci à vous.